On va maintenant améliorer la première version du jeu que vous avez réalisé dans la vidéo précédente. La première amélioration qu'on veut faire, c'est que quand on appuie une seule fois sur la barre d'espace, la voiture continue à avancer. En ce moment, quand on appuie sur la barre d'espace, le script qui est exécuté, c'est cette série d'instructions, elle est exécutée une fois. Si la barre d'espace est toujours pressée, ça va recommencer, mais quand vous aurez relevé le doigt ou la main de la barre d'espace, eh bien ces instructions ne seront plus exécutées et la voiture ne va plus avancer. Donc ce que l'on veut, c'est que l'ensemble de ces instructions soient répétées indéfiniment, et c'est ce que l'on va faire en utilisant une commande de contrôle, répéter indéfiniment, ici, et je vais mettre l'ensemble des commandes à l'intérieur. Alors si je teste ça, maintenant, j'appuie sur le drapeau vert, j'appuie une seule fois sur la barre d'espace et je relève la main, donc là je ne touche plus le clavier, vous voyez que la voiture continue à avancer, elle va arriver jusqu'à l'arrivée. Voilà. La deuxième chose que je veux faire, c'est pouvoir changer la vitesse avec les flèches haut et basse. En ce moment la vitesse elle est de 4 et c'est toujours la même et je veux que cette vitesse elle ne soit pas constante et égale à 4 je veux qu'elle soit variable. Je vais donc définir une variable en cliquant sur l'onglet données et je vais créer une variable que je vais appeler la vitesse. Et pour l'instant je vais laisser ça comme une variable définie pour tous les lutins. Et donc au lieu d'avancer de 4, je vais avancer de vitesse. Et cette valeur de la vitesse il va falloir que je l'initialise au début à 4 voilà donc ici on a un jeu qui doit fonctionner absolument pareil on a toujours une vitesse qui est de 4 mais cette vitesse elle n'est pas définie par une constante elle est définie par une variable ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est que je la fasse varier alors pour la faire varier je vais utiliser les flèches haut et basse quand j'appuie sur la flèche haute je vais ajouter 1 à la vitesse donc je vais mettre la vitesse à une nouvelle valeur, cette nouvelle valeur et eh bien ça sera l'ancienne valeur de la vitesse plus 1 voilà donc je vais mettre la nouvelle valeur de la vitesse à l'ancienne valeur de la vitesse plus 1 et de la même manière je duplique cette commande et quand je vais appuyer sur la flèche bas je ne vais pas utiliser un plus mais je vais utiliser un impérateur moins et je vais mettre la nouvelle valeur de la vitesse à l'ancienne la valeur de la vitesse moins 1 voilà je vais tester ça avec la flèche verte et puis vous voyez que la vitesse est affichée quand j'appuie sur la flèche haute la vitesse augmente et quand j'appuie sur la flèche bas la vitesse diminue là elle est de 4 je vais diminuer à 3 et à 2 et donc maintenant je vais appuyer sur la barre d'espace vous voyez que la, la voiture avance beaucoup plus doucement qu'avant et si j'accélère un peu là vous voyez que j'ai accéléré mais c'est plus difficile à conduire hein. voilà donc vous voyez que j'ai modifié la vitesse avec la flèche haute et basse alors ce qu'il vaut mieux faire quand même c'est rajouter une sécurité c'est à dire vérifier que la vitesse ne tombe pas en dessous de 0 et ne passe pas au dessus de 10 alors ça on peut le faire en mettant un test on met si la vitesse est plus grande que 10 c'est à dire un opérateur plus grand que 10 alors on va mettre la vitesse à 10 comme ça ça fera une limite de vitesse donc on reprend les données on met la vitesse à 10 et de la même manière on va mettre je vais dupliquer ça si la vitesse n'est pas supérieure à 10 mais inférieure à 0 donc un opérateur cette fois ci Inférieure. si la vitesse est inférieure à 0 alors on va ramener la vitesse à 0 comme ça la voiture ne partira pas en arrière et ne dépassera pas la vitesse de 10 et vous pouvez tester ça alors on a terminé la leçon mais j'ai une question à laquelle j'aimerais bien que vous réfléchissiez ici, la leçon suivante quand je démarre et que la voiture atteint la souris elle se met à bagoter. La deuxième chose que j'aimerais bien améliorer, c'est que quand la voiture atteint le verre, elle recommence en permanence. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle s'arrête. Alors, pour, le, pour la première question, je vous ai préparé un bloc qui est ici. Ce bloc, il vérifie que la voiture ne touche pas la souris. Donc, à quel endroit est-ce qu'il faut le mettre pour que la voiture arrête de bagoter Et puis, pour la deuxième question, eh bien il faut que vous rajoutiez un bloc quelque part pour que la voiture ne redémarre pas quand elle a touché le verre. Alors bon courage et rendez-vous à la leçon suivante.